Salut, je suis Nyx et vous regardez le Récap de Mars. Un récap de Mars sous le signe de l'indiscrétion avec quelques belles exclusivités, a commencé par le développement de Lens of Galzir qui, malgré qu'il ait commencé sa production, continue à s'étoffer grâce à sa communauté, je vous parlerai de la quête que j'ai créée avec son auteur. Dans les coulisses de campagne on parlera également d'Anastir, la nouvelle création de Mythic Games que j'ai eu l'opportunité de découvrir il y a quelques jours. Je tâcherai, photo à l'appui, de vous donner mes premières impressions sur ce mélange très dynamique entre beat'em Up à l'ancienne et Deck Building narratif. Dans les réceptions du mois, quelques belles boîtes ont fait leur apparition sur mon étagère, l'une d'entre elles d'ailleurs était pour le moins inespérée, on en parle dans quelques instants. Enfin, vous le savez peut-être, le prochain podcast autour du jeu traitera de nostalgie et d'amour ludique de jeunesse, à cet égard j'ai eu l'occasion de m'entretenir juste après le salon canois avec Ludovic Rivoal et Nicolas Fuchs, de des auteurs de Malia qui m'ont révélé quelques secrets, ils sont mes invités du mois. Sami Lexo est un auteur aussi passionné qu'il est prolifique. Alors que son dernier projet, Lens of Galzir, a très largement financé l'année dernière, il propose depuis plusieurs mois à sa communauté de participer activement à la création de quêtes secondaires. Je vous propose de découvrir avec moi l'envers du décor. Lens of Galzir est un jeu bac à sable narratif se déroulant dans l'univers bien connu de son auteur. J'en avais fait une critique d'Ithyrambique pendant sa campagne, et depuis Monsieur Laxo n'a pas chômé. Non content d'avoir terminé le développement de son projet et d'avoir lancé sa production, il tire profit du fait que le livre d'histoire sera complètement dématérialisé pour continuer à enrichir son univers. C'est via son serveur Discord qu'il propose à qui se sent l'âme d'un auteur de prendre part à la création de quêtes secondaires, exercice auquel je me suis prêté de bonne grâce. Sami utilise un logiciel pensé sur mesure pour son jeu, proposant nombre de macros, de statistiques et d'embranchements afin de pouvoir suivre les tenants et les aboutissants des scénarios. Si l'élaboration de quêtes est grandement simplifiée par ce logiciel, elle demande tout de même une rigueur scientifique afin d'éviter les loupés, que ce soit dans les renvois de pages ou dans les conditions de réussite. J'ai passé un excellent moment avec Sami et je suis admiratif du travail de fourmi qu'il a accompli pour proposer, au final, plusieurs centaines d'histoires cohérentes. Bien sûr, je ne peux pas trop vous en dire sur ce qui se déroulera dans la quête que j'ai créée avec lui, mais sachez tout de même que si vous devez échafauder un plan grandiloquent pour donner des frissons à une aristocrate blasée et autoritaire, vous vivez sûrement une péripétie issue de mon imagination. J'ajoute pour finir que Sami a récemment annoncé que Lens of Galzir aurait droit à une extension après sa livraison, extension permettant de jouer jusqu'à 6 tout en proposant de nouveaux héros et plusieurs emplacements de sauvegarde. Avant de parler des campagnes brûlantes du moment, je vous propose de faire un petit détour par ma ludothèque avec les réceptions du mois. Et on commence avec deux jeux Holy Grail qui me faisaient de l'œil depuis un moment. Paliman GT d'abord, qui m'a fait une très bonne impression malgré son manque de complexité. J'aurais aimé par exemple voir survenir plus d'événements aléatoires comme les changements de météo. J'ai aussi reçu Domination, un jeu de civilisation assez abstrait que je n'ai pas encore eu le temps d'essayer. Townsfolk Tussle a fait une entrée très remarquée sur ma table. Ce jeu dont la DA n'était pas sans rappeler le phénomène Cuphead est en fait une sorte de boss rush. Pendant une partie, vous devrez défendre votre village contre quatre adversaires à la difficulté croissante, tout en alternant avec des phases de marché. Le jeu regorge d'excellentes idées, comme le fait d'être en compétition pour devenir le shérif de la ville et obtenir un bonus lors du dernier combat. Cet aspect compétitif au sein d'un jeu coopératif, que l'on retrouve aussi dans les missions personnelles ou le loot, ajoute un piquant très thématique à l'ensemble. Les 4 combats sont assez courts et les possibilités multiples puisque chaque élément de terrain proposera au moins une action propre et que selon vos parties les adversaires n'auront pas les mêmes capacités. J'ajoute que le nombre de cartes présentes est hallucinant garantissant que vos parties ne seront jamais les mêmes. Si l'on peut regretter sa lourdeur de mise en place, avec beaucoup de micro-gestion entre les phases de jeu, Tonesfolk Tussle arrive à se démarquer dans un genre souvent lourd en règles et très calculatoire, en proposant un gameplay rapide, une compétition énergique et une rejouabilité monumentale. La surprise de ce mois-ci a été l'arrivée d'Unbroken grâce, il faut le noter, à Nicolas de la chaîne Crash Test Meeple qui a pu me le faire parvenir. Ce jeu est l'éditeur Golden Bell qui se cache derrière est tristement célèbre pour être l'une de ces arnaques qui ont durablement entaché l'environnement de Kickstarter. Je lance à ce sujet un appel à témoins, dans le cadre d'une future émission, j'aimerais entrer en contact avec des personnes ayant participé de près ou de loin à l'organisation, le management ou la logistique de ce projet. Si vous souhaitez témoigner, anonymement ou pas, faites-moi signe dans les commentaires et je prendrai contact avec vous. Enfin, j'ai reçu le massif Company of Heroes, adaptation presque exhaustive de la licence vidéoludique. Une gigantesque boîte dont je vous parlerai peut-être bientôt, si l'idée d'un déballage vous intéresse. Il est comme souvent très attendu, le prochain projet de Mythic Games, baptisé Anastir, commence à se dévoiler. J'ai eu l'occasion cette semaine de l'essayer avec Leonidas, petit débrief en images. Je ne ferai pas ici de présentation poussée du jeu ni de ses mécaniques, sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir dans les prochaines semaines, je préfère me concentrer sur les impressions que m'ont donné cette première partie alors que je ne connaissais quasiment rien du jeu. Anastir a deux vocations. D'abord, proposer un jeu de baston coopératif immédiatement fun, Alex est facile, jouable en one shot ou bien dans le cadre d'une campagne. Ensuite, recréer l'ambiance des beats up des années 90, comme Streets of Rage ou Golden Axe, leur influence revendiquée. L'histoire du jeu se déroulant dans le berceau de l'humanité dans un monde magique et primitif, est issu de l'imagination de Paolo Parente, dont le travail avait maintes fois été remarqué, au point qu'il avait été choisi pour créer une extension officielle au jeu Zombicide. Dans Anastir donc, vous allez incarner un membre de la confrérie de la Lance, partant en quête des morceaux de cette arme ultime afin de sauver les terres d'Alboran d'une sombre menace. C'est au voyage que nous invite le nouveau titre de Mythic Games, qui annonce d'ores et déjà de nombreux environnements différents et richement illustrés. Entre chacune de vos aventures, vous parcourerez le monde au sein de la caravane, véritable ville ambulante proposant toute une variété de marchands. Ce monde, peuplé de barbares, de chamans et de dragons, sera recréé pendant vos parties grâce à diverses frises simulant les jeux vidéo de combat à défilement horizontal, le long desquels s'enchaîneront objectifs et adversaires en nombre. On se retrouve donc face à un système de défilement de tuiles, que j'ai plutôt l'habitude de voir dans des jeux de course automobile comme Thunder Road Vendetta, et qui fait que bien souvent on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre ni qui l'on va croiser au bout du chemin. Cette sensation de découverte, d'excitation mêlée d'angoisse est renforcée par un système de cartes quêtes que l'on retrouve tout au long de l'aventure afin de révéler ce qui arrive à nos héros à mesure qu'ils remplissent leurs objectifs. Mécaniquement, mais aussi dans la sensation prenante que l'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise on se rapproche de ce que peut proposer Arkham le jeu de cartes, ou Unsettled. L'immersion est donc permanente, sans pour autant imposer de longues phases de lecture. Durant ma partie, j'ai eu le malheur d'être trop ambitieux et de vouloir courir bille en tête pour faire progresser l'histoire. Bien malement appris, au verso d'une carte quête, je me suis retrouvé aux prises avec des guerriers redoutables, apprenant dans la douleur que même dans un gros jeu de baston, il ne faut pas négliger la planification. Le vrai défi à mon sens était de créer l'engagement dans un genre qui, même côté jeu vidéo, peut parfois paraître répétitif. Anastier semble relever ce challenge, d'abord grâce à une narration pas trop intrusive mais réellement palpitante, et surtout en se dotant d'une mécanique de deck building composée de cartes polyvalentes, dont il vous faudra décider de l'utilisation. En effet, si vous avez un nombre d'actions très limité à chaque tour, vous allez pouvoir, à l'aide d'objets, de pouvoirs spéciaux ou en sacrifiant des cartes de certaines couleurs, déclencher nombre d'actions gratuites et souvent dévastatrice. Ces enchaînements, s'ils sont bien préparés, sont aussi efficaces que gratifiants, car ils peuvent potentiellement renverser une partie. J'ajoute à ce sujet que l'iconographie est extrêmement simple et que les cartes sont très économes en texte. Cela renforce l'accessibilité du jeu, mais aussi sa fluidité, alors que vous serez souvent amené à vous concerter avant d'agir. Côté technique, au-delà des grands noms présents à la réalisation, on notera l'innovation consistant à avoir des figurines aimantées, permettant facilement de dompter et de monter les nombreuses bêtes présentes en jeu. Après une première partie, j'ai ressenti pas mal de sensations connues. L'aspect combo jouissif quand on arrive en quelques actions à éliminer un grand nombre d'ennemis qui rappelle les grands moments de Rage Busters. L'ambiance omniprésente, dans sa DA comme dans les textes, qui renvoie beaucoup à ce que propose Solomon Cain et puis bien sûr, les mécaniques très intéressantes de loot, mais surtout de planification et de coopération, qui peuvent évoquer indifféremment un Gloomhaven ou un Oko Chronicles. A mon sens donc, Anastir est un Reich Busters sans les complexités de règles et de mise en place, un vrai jeu d'action riche et accessible qui vise un public très large. Au-delà de ses mécaniques et du plaisir qu'on a à parcourir à Alboran, Anastir c'est avant tout un univers inspiré, varié, un monde dans lequel on se plonge et dont on a du mal à sortir. Évidemment, il est presque impossible de quitter les locaux de Mythic Games sans être exalté, tant la présence des figurines peintes et l'enthousiasme des équipes de création sont inspirantes. Il reste quelques questions à élucider, comme l'équilibrage du jeu à deux joueurs, configuration dans laquelle certaines classes m'ont donné l'impression d'être moins intéressantes et de moins briller. Mais ma première envie après cette partie a été de rejouer immédiatement, et je ne peux, dans le temps qui m'est imparti ici, mettre suffisamment en lumière toutes les raisons de mon engouement. La nervosité du jeu, alors que vous serez amené à défausser des cartes hors de votre tour pour aider un allié en difficulté, les sensations vidéoludiques rappelées par les vagues incessantes d'ennemis vous tombant dessus pendant que vous tentez d'accomplir un objectif, ennemis qui d'ailleurs, comme dans les meilleurs jeux du genre, sont trompeusement faibles quand ils sont seuls, mais ne tardent jamais à vous submerger. L'urgence et la tension permanente enfin, car nous avons emporté cette quête alors que nous étions aux portes de la mort. Il est important de noter que je n'ai joué qu'à un simple scénario d'initiation et que je proposerai une review plus détaillée, en bonne et due forme et avec du recul, avant le début de la campagne qui devrait démarrer le mois prochain. Nul doute que dans celle-ci, j'aurai plus d'éléments à vous montrer, tout particulièrement les boss impressionnants que vous serez amenés à croiser. Anastir a encore bien des choses à nous montrer et il me tarde de pouvoir vous en dire plus. On termine avec la campagne de Malia qui, elle, ferme ses portes dans quelques jours. Alors que je préparais l'enregistrement du podcast d'avril, qui traitera de l'impact des jeux dans nos vies, j'ai eu l'occasion de demander à Ludovic Rivoal et Nicolas Fuchs de l'équipe de 4 Univers quel était le ou les jeux avec lesquels ils avaient commencé leur expérience ludique. Alors moi, il y a deux jeux de société que j'ai découverts en même temps parce qu'on me les a offerts en même moment. C'est Rally, un, donc un vieux vieux jeu de Rallye que j'essaye de retrouver mais qui est très difficilement trouvable actuellement, qui est assez compliqué, et Talisman. De Games Workshop. Euh, Celui-là, il m'a fait découvrir aussi bien le Rogue Fantasy que le jeu de société. C'est vraiment mon premier jeu de société. C'est ce qui m'a fait aimer les jeux de société. Alors, en termes de timing, parce que moi, les jeux vraiment qui m'ont fait aimer les jeux de société, j'ai un, un, un souvenir d'un jeu qui s'appelait Marco Polo. Ah, je te dis ça, donc voilà, mais pas le nouveau Marco Polo. Un Marco Polo, c'était un, un jeu que je trouvais vachement beau. C'était un pick-up and delivery, je pense qu'aujourd'hui... Euh, voilà, et en fait, c'était la route de la soie, et j'étais tout petit, et je me rappelle vraiment, j'ai le souvenir d'enfance, parce que oui, j'ai joué Cluedo, Monopoly, et tous ces trucs-là, mais voilà, ça me... Mais celui-là, ça, ça, ça proposait quelque chose d'autre, un vrai voyage. Et euh, ça, ça... C'est quand j'étais tout petit, en tout cas, c'est vraiment un jeu... J'en ai encore le souvenir, là j'en parle, j'aurais envie de le voir et de le tester. Alors que la campagne de Malia, teasée depuis des années, est un véritable succès, j'ai voulu aller plus loin en leur demandant quel jeu ou quel auteur leur avait donné envie de créer leur propre titre. Alors en ce qui me concerne, moi, le, mon auteur préféré c'est Vlada. C'est juste extraordinaire. Dungeon Lord m'a mis une claque absolue. Il m'a montré que le jeu de société, on peut briser les codes. On peut faire des jeux extrêmement compliqués quand on lit les textes, mais au final, quand on joue, c'est assez simple, et surtout capable de pouvoir aller très loin. Euh, le jeu qui, qui m'a donné un petit peu envie de créer, c'est Shunt. Parce que quand il est sorti, ce jeu-là, je me suis dit, « Waouh, c'est super, mais j'aurais bien aimé pouvoir jouer en coop. » C'est idiot, mais le premier des déchantant. Et c'est là où je me suis dit, tiens, j'ai commencé à prendre quelques règles en coop, euh, aller travailler, puis ça fonctionnait plutôt bien, se rester en interne, hein, mais ça, ça fonctionnait bien. Et c'est là où je me suis dit, tiens, pourquoi pas, peut-être par la suite. Alors moi, y a, bah, on va dire il y a deux périodes. La première, c'est quand j'étais euh, vraiment ado. Il euh, y, a, y a deux jeux très différents qui m'ont fait vraiment rentrer dans le jeu. Là, c'était fini, les monopolies, les machins, tout ça, ça m'intéressait. Pas... Voilà, mais il y a eu, euh, d'un côté, Warhammer Battle, avec la figurine euh, de l'armée euh, des jours et des jours, euh, 4 heures pour faire euh, un tour. Euh, voilà. Et ça, c'était euh, ma vie, je pouvais, je pouvais, je pouvais mourir sur... C'était bon. Et Magic, l'Assemblée, le jeu de cartes, où là, vraiment, j'ai pris la claque de ma vie. Euh, euh, tout, tout. Tout était redessiné. Quoi. En fait, Richard Garfield, il a, il a remis les bases de, de, de, de tout ce que j'aime encore aujourd'hui dans, dans les jeux de société. Après, le, le, il y a eu d'autres choses, hein, bien sûr, dans le deck building avec Dominion et compagnie, mais vraiment, je trouve que Richard Garfield, il a dit, voilà, euh, euh, on va utiliser des cartes. Moi qui jouais beaucoup à la belote, au Tarot et compagnie, et on va euh, mettre un univers dedans. Et on va mettre des combos, et on va mettre de, plein de choses. Ça, ça m'a, euh, j'y joue encore aujourd'hui, euh, et je pense que ce sera, c'est indétrônable, même s'il y a d'autres jeux excellents qui se, se sont, sont faits euh, derrière. Hein. Et après la deuxième période, euh, et là je vais, je vais, je vais dire la même chose que que Ludo, c'est-à-dire que Vlada, c'est mon auteur préféré aussi. Enfin, il repousse, je trouve, plein de limites, et parce que je pense qu'il ne se limite pas. La création de ce premier jeu de quatre univers a été un travail de longue haleine prenait une place importante même pendant les moments de détente écoutez les alors effectivement quand on se en, quand on se voyait c'était vraiment euh, on séparait les, les choses d'abord on faisait en général le compte rendu de euh, sur quoi on a avancé qu'est ce que ça donne quels sont les derniers tests etc et ensuite on, on faisait en général une ou deux parties donc soit il ramenait un jeu soit je sortais le mien mais euh, on n'analysait pas le jeu c'est à dire on jouait on jouait euh, à qui va gagner qui va perdre je coop pas coop donc c'était même pas euh, une session de travail en soi, c'était plus la session détente. Et si on disait, oh putain, ça on s'est quand même vachement bien marré c'est intéressant de voir pourquoi on s'est marié à ce moment-là, pourquoi ça nous a plu. Évidemment, je n'ai pu résister à l'envie de leur demander une petite anecdote sur le développement de Malia. Un développement plein de surprises, écoutez mes deux invités. Et à un moment, j'avais acheté plein de dés, plein de dés vierges pour faire plein de tests. Et je leur dis, ben, bah, c'est bon les gars, j'ai fait un jeu sans dés. Et je prends une photo, et il y avait... 85 d qui était étalés sur la table. J'ai pris ma photo. Bon, forcément, ça, on a beaucoup rigolé. Et ai, après, j'aurais dit, faites-moi confiance. Je mets dedans, mais ça ne sera pas un jeu basé sur le hasard. On fait confiance. et euh, voilà. Du coup, la mécanique a changé. Et on en est à ce qu'on est actuellement. Alors, je, je mets une petite précision quand il dit un jeu sans D. Donc, nous, on pensait sans SANS. Et quand il nous envoyait le truc, il dit, voilà un jeu sans D, sans voilà, SANS. Voilà, donc on avait beaucoup rigolé. <rire> Alors, moi, je me rappelle une anecdote. Pour le coup, c'est... Euh, bon, on pensait qu'on allait faire la mécanique en quelques mois, hein. je ne sais plus, Ludo, on s'était dit euh, ouais, en quatre mois, euh, c'est plié. Donc, euh, au bout de un an, euh, un an et demi, déjà, où vraiment, euh, je, je parle de, de, de boulot, où c'est pas deux heures le week-end. Hein. Vraiment, on, a, on arrive avec une version avec Ludo, pour montrer à, à, à, Ludo, à Ludo, à Cyril et, et François, donc voilà, un an et demi déjà. On est... Et on commence à mettre le jeu, on est hyper content parce que c'est quand même déjà abouti, euh... on est content quoi. Et genre, euh... quelques jours avant, il y a Ludo qui rencontre je ne sais pas qui, et il, il nous dit, euh... Ludo, il nous dit, alors voilà, il faut savoir que la, la, la, la, la V1 qu'on quand, quand, qu met, voilà, la V1 à la fin dans le jeu, il en restera 20%. Et là... Euh, moi je me dis, je me dis mais n'importe quoi c'est pas possible ça fait un an et demi qu'on travaille dessus 20% pas nous voilà. et Ludo je pense que tu pourras confirmer je pense qu'entre cette version et celle d'aujourd'hui je dirais qu'il en reste à peine 10 des pourcents. enfin à quelques jours du terme de la campagne Kickstarter les deux auteurs ont tenu à me donner leur feuille de route pour les mois à venir alors le, le jeu euh, dans la théorie il est terminé c'est-à-dire qu'il a été testé, il a été approuvé, tout, tout marche bien. Seulement, euh, il y a plein de points qu'on va améliorer. Déjà, on va l'équilibrer, c'est-à-dire que c'est ce que je fais depuis quelques semaines, des tests sur TTS en boucle, en boucle, en boucle. On va améliorer euh, l'écriture des scénarios, on va aller, euh, améliorer les textes. Euh, des situations, j'ai rajouté, là, il y a deux, jours, deux chapitres sur un des livrets. Euh, voilà, tout ça va être amélioré au fur et à mesure des mois. C'est-à-dire que fondamentalement, il ne va pas changer. Par contre, c'est sûr. Il va évoluer. Il y a quelques petits traits qui vont être modifiés suite au retour de, des joueurs. Et, euh, et vraiment, on veut que l'expérience, quand on va la livrer, elle soit le plus juste possible vis-à-vis -vis de la vision qu'on en a. C'est-à-dire qu'il est hors qu de question qu'on dise bon, pour euh, respecter machin, on vous a ça ira bien. Non, non. Euh, donc, on va travailler jusqu'à la dernière minute. Et d'ailleurs, Benoît euh, de la boîte de jeu nous a confirmé vous pouvez travailler dessus jusqu'à la veille. Dès qu'on envoie à la fabrication, c'est envoyé. Mais donc, voilà, il n'y a pas une deadline, une entre guillemets, pendant deux mois, on ne peut plus rien faire. Non, non, on va travailler pendant des mois et des mois, et c'est prévu. C'est planifié comme ça. Ce que dit, voilà, ce que dit Ludo, c'est que les six prochains mois, c'est équilibrage, équilibrage, euh, se dire dans la narration, ah, bah tiens, ça pourrait être sympa qu'il y ait plus ça que ça, ce genre de choses. Voilà, mais y a, le, le jeu, il est fait, euh, testé. Euh, on ajustera des petites règles pour être que qu'avec euh, l'expérience, de, de, voilà, on... on on aura la meilleure règle possible. Ouais, je précise une petite chose aussi, c'est que euh, là, par exemple, c'était encore il y a deux jours, euh, le, le développement du KS là, qui, qui tombe au fur et à mesure fait que euh, on, on voit aussi comment euh, la campagne évolue. Je parle de la campagne pas KS, la campagne du jeu, parce que justement, il y a deux jours, avec l'intégration euh, des orques, euh, je demandais à, à Benoît, OK, comment on va faire pour les intégrer à tel endroit, tel endroit, etc. Donc, on passe en fait de la théorie à la pratique. Le palier étant débloqué, ok, maintenant c'est validé, c'est acté, c'est là, c'est présent, donc maintenant on doit vraiment euh, officialiser le, le, la chose dans le jeu. Donc là aussi, euh, tout le long de la campagne, selon ce qui se passe, euh, c'est les ajustements qu'on va faire. Les ajustements passent de la théorie, entre guillemets, à la pratique. C'est déjà la fin de ce récap du mois que je vous remercie d'avoir suivi. La semaine prochaine, je vous proposerai de monter sur scène afin de parler de la première extension du jeu Ragnarok Star, D'ici là, portez-vous bien, salut